Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir comment fabriquer un caisson de basse actif à partir d'un Mabica, allez c'est parti À la fin de la vidéo je vous dirai le prix total que m'a coûté ce caisson de basse. Donc tout d'abord j'avais pour idée de partir sur un caisson basse réflexe, j'avais récupéré des plans pour des haut-parleurs de 12 pouces sur internet, donc j'avais commencé à faire des tracés, etc. Mais il manquait deux planches pour finir totalement le caisson. Du coup, je suis parti à Ikea. Et au coin des bonnes affaires, il y avait un meuble en promotion. Donc c'est une simple boîte carrée Et du coup, je suis reparti avec ainsi qu'une planche pour pouvoir fermer complètement le caisson. J'ai également commandé un haut-parleur sur... Bax Music, qui est un site de vente de matériel de musique, sono, DJ, etc. Je vous mets le lien dans la description. J'ai pris le haut-parleur le moins cher pour pouvoir tester un peu et voir le rendu que ça donnait. J'ai également à ma disposition une carte amplificateur avec deux sorties stéréo et une sortie pour un caisson de basse. Du coup, c'est en achetant cette carte que je me suis dit, faut que je m'y mette, et c'est ce que j'ai fait. Donc comment j'ai procédé Tout d'abord, j'ai découpé la planche que j'avais achetée en plus au bon format du meuble. Et une fois positionné, je me suis rendu compte que la couleur n'était pas du tout la même. Et c'est pas grave parce que ça donne un petit côté stylé quand même. Ensuite, une fois que j'ai installé cette plaque, j'ai découpé au diamètre du haut-parleur et je l'ai placé. À l'arrière, j'ai retourné la petite cloison qui était normalement du côté bois. Et je l'ai mise pour qu'on voie le côté noir et que le meuble soit un peu homogène. On remarque également trois bandes qui viennent également de la planche. De la façade. Alors ces trois planches ne sont pas là pour décorer, elles sont là pour maintenir la plaque arrière qui faisait que vibrer lorsque le haut-parleur en façade était en marche. J'ai donc dû essayer de trouver un moyen pour la bloquer et ça a été de mettre des patins sur les planches pour pouvoir la pousser et ainsi éviter tout problème de déplacement de celle-ci. Mais ça suffisait pas, du coup j'ai fait un évent. Alors pour tous les gens qui s'y connaissent, ce que j'ai fait c'est vraiment au pif. Je l'ai placé n'importe où, mais il fallait absolument que je réduise l'air à l'intérieur parce que la plaque vibrait beaucoup trop. J'ai ensuite fait quelques trous à l'arrière pour faire passer les boutons volume, l'alimentation, l'entrée audio, ainsi que les deux sorties stéréo. Mais bon, maintenant qu'on a fini, on va passer au test. Rattraper Tu vas devoir me passer sur le corps. Au départ, le caisson était prévu pour regarder des films, mais on peut très bien également l'utiliser pour écouter de la musique ou. Ou jouer à des jeux, vraiment lorsqu'il y a des scènes de combat Le caisson se met à trembler On ressent vraiment les basses c'est vraiment une expérience de malade et je vous le recommande vraiment. Donc si je récapitule, j'ai acheté un meuble pour 18 18€ à Ikea qui était en promotion, donc j'en ai profité. J'ai également acheté à Ikea une planche qui m'a servi à faire la façade et les trois plaques de maintien à l'arrière pour 6 6€. J'ai également acheté un haut-parleur pour 27 27€ sur Bax Music, ainsi qu'une alimentation et la carte d'amplification que vous pourrez trouver sur AliExpress. Tous les liens des produits seront dans la description, donc n'hésitez pas à les voir. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à aimer la vidéo, à la partager, à la commenter et à t'abonner